Bonjour, alors je vous fais un petit guide vidéo sur l'activité que vous devez finir de compléter, qu'on a commencé en cours. Donc, c'était sur le spectre du Soleil. Je vous rappelle que euh, le principe général, c'est qu'on a le Soleil, qui est un corps chaud, qui va euh, émettre le spectre complet de la lumière. Celui qu'on a ici, okay, ça va des UV. Ici, on a les UV les ultraviolets jusqu'aux infrarouges. Hein. Entre, les, entre les deux, on a tout le visible, tout, la, tout le spectre visible. Mais il se trouve que notre Soleil, euh, toutes les molécules qui seront dans l'atmosphère du Soleil vont pouvoir absorber une partie de ce rayonnement. Hein, par exemple, là, j'ai représenté, on pourra avoir des, des, des molécules que je mets en bleu ici, là, qui vont absorber une partie du rayonnement bleu et il arrivera moins intense sur la Terre. Ou là, j'avais mis en vert voilà, des molécules qui vont absorber, par exemple, complètement le rayonnement vert. J'ai pris des couleurs euh, au hasard alors que d'autres arriveront jusqu'à la Terre sans être absorbés par le Soleil. Donc au final, on a ce fameux spectre de Fraunhofer qui vous était donné dans l'activité. Dans hein, Fraunhofer, c'est celui qui a étudié justement les caractéristiques du spectre du Soleil, qui s'est rendu compte qu'au lieu d'avoir effectivement un spectre lumineux complet comme celui qu'on a ici, il y allait avoir euh, des raies noirs qui apparaissent ici et que ces différents traits correspondaient à des éléments présents dans l'atmosphère du Soleil. Ou, si on l'observe de la Terre, ça peut être aussi dans l'atmosphère de la Terre. Hein. Je vous ai dit qu'on euh, peut avoir... Alors là, c'est un graphe un petit peu plus compliqué, sans rentrer dans les détails. On, on a sur ce graphe l'identification des raies. Donc là, au lieu que ça soit juste lumineux, on, on mesure l'intensité lumineuse. Donc l'intensité lumineuse, ça serait notre abscisse ici, en fonction de la longueur d'onde, wavelength. Okay, hein, c'est notre fameux lambda. Et donc on voit qu'on a des pics, par exemple ici on a un, un, un creux d'absorption, mais qui est lié à l'oxygène, au dioxygène de l'atmosphère terrestre, qui n'est pas du tout lié euh, à celui du Soleil. Voilà, alors si on revient sur le spectre qu'on doit étudier, le but du jeu euh, c'est de trouver quelles sont les longueurs d'onde correspondant à ces raies. Alors pas à toutes les raies, on va s'intéresser à quelques-unes de ces raies-là. Hein. Vous en avez 6. KH, GE et les deux raies qui sont au niveau du D ici. Euh, on va essayer d'identifier ces raies, Mais contrairement à ce graphe, vous n'avez pas l'axe gradué des longueurs d'onde. Donc il va falloir trouver une autre façon de faire. Et vous allez utiliser le fait qu'on vous dit « Ok, il y a quatre de ces longueurs d'onde, on sait ce que c'est. Euh, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, on sait que ça correspond aux raies de l'hydrogène. Avec des valeurs bien précises. » Donc ça finalement... Vous allez, à partir de ça, pouvoir reconstituer, si vous voulez, votre axe, euh, votre axe des abscisses. Hein, entre ici, là, ça va être votre axe des X. Vous allez, quelque part, pouvoir le graduer grâce à ça. Comment ça se passe Alors, vous pouvez mesurer avec votre règle, tout simplement. Hein, C'était la, la première chose qu'on vous demandait de faire. Mesurer pour chaque longueur d'onde la distance Xn entre le bord du spectre, c'est ici, et, euh, par exemple, 1. Donc là, par exemple, la distance X1, ça serait cette distance-là. Okay on a pris ce bord-là. Euh, on aurait pu prendre n'importe où. On aurait pu prendre ce trait jaune ici. On aurait pu prendre le bord de la feuille. On aurait pu prendre, euh, je ne sais pas, euh, un trait complètement aléatoire ici. Ça n'empêchait pas de travailler, mais c'est plus simple de fonctionner là. Peu importe la référence, au final, votre résultat marchera bien. Donc là, on va suivre ce que nous donne l'énoncé. Et vous allez mesurer cette distance là qui vaut X1, cette distance là pour l'arrêt numéro 2 qui vaut X2, etc. X3. Vous allez obtenir une valeur en millimètres. Euh, et on va pouvoir établir euh, un graphe. Hein. Le but du jeu, ça va être de construire graphiquement l'évolution de lambda en fonction de X. X1, on sait que c'est 410,2 nanomètres. Donc on sait que si on repère 410,2 nanomètres ici, hein, c'est notre lambda 1. Notre lambda 1, il correspond à X1, c'est bien ce point-là. Et si on avait lambda 2 qui valait 434, là, on a un deuxième point. Okay Et vous allez comme ça voir, obtenir vos 4 points, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4. Alors, 4 points, ça va être intéressant, parce que vous allez voir que vous obtenez normalement une droite. Attention, ce n'est pas une droite qui passe par l'origine. On n'a pas... Exactement une proportionnalité. Hein. Si vous aviez quelque chose comme ça, vous, vous, euh, si vous aviez quelque chose comme ça, vous pourriez dire j'ai une relation de proportionnalité entre x et lambda. Là, c'est pas exactement ça. Hein. Notre, on a un décalage ici, donc on ne pourra pas dire que notre, action, notre relation de proportionnalité qui aurait été par exemple ok lambda c'est a fois x. Euh, là, c'est un petit peu il y a un décalage ici euh, qui correspond à cette ce décalage, de, ce lambda, en fait, quand x vaut 0, lambda vaut quelque chose. Ben, ça va être ce b qu'on a ici. Hein. Si x vaut 0, tout ça vaut 0, lambda vaudra cette valeur b qu'on a ici. Donc le but du jeu, ça va être de, de déterminer, grâce au point que vous connaissez, la valeur de a et la valeur de b. Parce qu'une fois que vous avez a et b, à n'importe quelle valeur de x, il suffit de prendre votre x, le multiplier par a et ajouter b, et vous obtenez le lambda. Donc vous pourrez mesurer ici euh, sur votre graphe, on fait une mesure, et vous pourrez en, en, en déduire la, la longueur d'onde ici. Donc le but, c'est déjà de construire ce fameux graphique pour obtenir une, une courbe d'étalonnage, un peu comme on avait fait dans les précédent, entre les mesures que j'ai sur ma feuille et les longueurs d'onde que je vais obtenir derrière. Première étape. Euh, ensuite, modéliser la courbe par un modèle de fonction affine. Déterminer la valeur de B, alors graphiquement ça ne va pas être très précis, euh, et déterminer la pente, hein, c'est le, le rise over run, over run, de combien quand on avance d'un delta X, de combien on monte. Hein, c'est delta Y sur delta X, ça c'est ce qu'on appelle la pente, mais en fait on ne va pas travailler comme ça, on va travailler, alors je vous le refais ici, vous pouvez prendre deux valeurs, par exemple lambda 1 et lambda 4. Hein, lambda 1, x1, et lambda 4, x4. Okay on sait que si notre équation, euh, je vais faire le calcul dans un coin par ici, si notre équation, c'est lambda égale à x plus b, okay, avec a et b qu'il faut qu'on détermine, elle est valable pour tous les points de notre courbe. Donc elle est valable notamment au point 1, lambda 1 sera égal à a x1 plus b. Qu'est-ce qu'on connaît là-dedans On connaît lambda 1, on connaît x1. Et ça sera valable exactement, de la même façon, au point 4, lambda 4 sera égal à AX4 plus B. Okay Donc là, on a un système en maths de résolution de deux équations à deux inconnues. Alors, vous maîtrisez plus ou moins euh, ce type de résolution. Donc Je vous rappelle comment on peut combiner ça. Euh, là, en l'occurrence, on va utiliser le fait qu'on a ce B ici, les deux fois, et le principe, le principe général, ça va, être, euh, ça va être le suivant. Si vous avez, alors je vais prendre des, je prends un, un exemple juste pour vous faire comprendre le, le principe, si vous avez deux variables, grand A et grand B, qui sont égales, et deux variables, grand C et grand D, qui sont égales, vous êtes d'accord que si vous faisiez A moins C, ça serait exactement la même chose que B moins D. Hein si ça est égal à ça, et que ça est égal à ça, ça moins ça va être égal à ça moins ça. Donc, A moins C va être égal à B moins D. On va faire exactement la même chose en combinant, en fait, ici, ces deux équations. On sait que ça est égal à ça, ça est égal à ça. Donc, la différence de ces deux termes, lambda 1 moins lambda 4, sera égale à la différence de ces deux termes. Ce qui nous donne, lambda 1 moins lambda 4 est égal à, AX1 plus B moins AX4 plus B. Okay si on enlève ces parenthèses-là, ça nous donne du AX1 plus B moins AX4 moins B, hein, puisque le B doit porter, bien sûr, sur les deux termes qui sont dans la parenthèse. Si on regroupe et qu'on simplifie, ça nous donnera du AX1 moins AX4 plus b moins b. On voit bien que nos b vont s'en aller. b moins b, ça nous fera 0. Et ici, on va pouvoir factoriser. On va pouvoir factoriser cette deuxième partie. Donc, ça nous fera du a facteur de x1 moins x4. Donc, on a lambda 1 moins lambda 4 égale a facteur de x1 moins x4. On va diviser des deux côtés par, X, par x1 moins x4. Hein, partout. On divise des deux côtés par ça. Et donc, on obtient au final euh, lambda 1 lambda 1 moins lambda 4 divisé par x1 moins x4, qui sera égal à A, tout simplement. Donc on a déterminé A en fonction de lambda 1, lambda 4, x1 et x4 que vous connaissez. Une fois que vous avez A, ça va être très facile d'obtenir B, puisque maintenant vous prenez, par exemple, cette équation ici, et vous savez que B va être égal à lambda 1 moins ax x1. Donc, de ça, vous pouvez déduire que B égale lambda 1 moins AX1. Hein. Et maintenant, vous connaissez, vous connaissez lambda 1, ça vous l'aviez déjà, X1 vous l'aviez au départ, et le A, on vient de le calculer ici, hein. vous n'avez qu'à remplacer faire l'application numérique de ça et vous obtenez A. Donc, vous avez, obtenu, euh, vous avez obtenu votre valeur de A égale quelque chose, B égale quelque chose. Donc, maintenant, vous connaissez... Votre équation, lambda égale AX plus B, ce A et ce B, vous les connaissez. Donc, quelle que soit la valeur de X en millimètres que vous mesurez sur votre graphe, vous pouvez en déduire la longueur d'onde correspondante. Par exemple, si vous cherchez l'arrêt E, ici, vous allez avec votre règle mesurer la distance entre le bord de la feuille qu'on avait choisi comme 0 pour nos abscisses, c'est le zéro des x, mais attention, ce n'est pas le zéro des longueurs d'onde. Et on va jusqu'à l'arrêt E. Okay donc ça, vous allez mesurer une valeur qu'on va appeler x indice petit e, par exemple. Okay Et vous, vous allez pouvoir dire que lambda E sera égal à AXE plus B. Vous connaissez A, vous avez mesuré XE, vous connaissez B, donc vous pouvez maintenant calculer ce lambda E. C'est la façon dont vous allez pouvoir, à l'aide de la relation obtenue, déterminer les longueurs d'onde des raies caractéristiques, toutes les raies caractéristiques qu'on a ici. Voilà. Et ensuite, maintenant que vous connaissez les longueurs d'onde, vous avez une série d'entités chimiques ici, hélium, fer, lithium, sodium, calcium et euh, ion-calcium, hein, quand il a perdu un électron, qui ont des raies caractéristiques. Hein, L'hélium il a la caractéristique d'absorber ces quatre longueurs d'onde-là. Euh, donc, dans toutes les raies d'absorption qu'on a ici, est-ce que les raies que vous avez identifiées ici, est-ce qu'elles correspondent à, je ne sais pas, je mets au hasard, euh, ces valeurs-là, par exemple Donc, si vous trouvez, par exemple, que vous avez euh, trois raies ici et, euh, et trois autres ici, bah, vous allez dire, tiens, c'est sûrement de l'hélium euh, et du sodium. Donc, ça va permettre d'identifier euh, des éléments, certains des éléments présents dans l'atmosphère du Soleil, de justifier certaines des absorptions que vous pouvez euh, visualiser sur cette courbe. Voilà ce qui était attendu, euh, ce qui est attendu de vous dans cette activité. Bon courage